Merci. Pas, comme ça. Merci. Hein, pas mal encore pour le sac là-bas. Respecte la coiffure. Ouh, je n'ai même pas remarqué. C'est quel téléphone ici, Réché? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, montre, je vais juste te voir. Est-ce que je suis un bandit? Assez, euh... Yo, là-bas? C'est le téléphone d'une pêcheuse ici au quartier. Je balade dans le couloir avec le gros téléphone. Est-ce que... Tu as dit bien que tu es au secteur, tu ne nous connais pas. Mais est-ce que je vous connais Mais t'es pas allé, tu m'as me d'abord le sac avant au sol! Ouais. Je te parle, tu fais les pas encore compris ce qui est en train de se passer. Donne tout ce que tu as, je vais peut taper mal. S'il vous plaît, s'il un point. C'est quoi ça allez moi les ça que tu moi les trucs que tu portes au pied là. Fais ça vite. <rire> Fais vite. Mais qu'est-ce que comme ça là Qu'est-ce qu'elle a mis aux oreilles C'est quoi ça Fuis là-bas. Attends, un peu, what? Mais il y a il quoi son qualité de <rire> mais tu m'as brûlé la flo depuis le matin on bat on est sur le, la Le Gabonais, c'est toi un ouai tu vas croire que t'aimant. C'est toi Car depuis que la semaine ça a commencé, elle même pas encore d'accord la taille. Mais toi tu ne vois même pas. L'autre jour, quand on que la petite soeur ce c'est que la perruque qu'on a pu prendre. C'est pas la magie même. La perruque, ça c'est même pas la sorcellerie. Pendant que nos égaux qui n'ont même pas fréquenté arrachent les motos, les voitures, vident les boutiques, nous c'est la perruque qu'on vole. il faut qu'on quitte du secteur ici-là. Parce que tous les membres du secteur ici-là, nous nous avons déjà Il faut qu'on go! On go! Bonsoir les grands. tu t'es perdu? Grand, je sais que perdu? Tu as vu tes que vous faites là m'intéresse. ici là? Positionne-moi le petit frère ici là. Il va placer là-bas, Le qu'on fait t'intéresse quand tu connais qu'on fait quel work. Hein? Il va une Pardon grand, c'est que tu m'as fait... C'est moi-même Pardon grand... Pardon grand... Pardon grand... Mais peut-être voir si c'est la chanson même chanson que peut -être, peut -être, peut -être, tu Peut-être... Peut-être choupe choupe... C'est le gars boy, je vois que la hache n'était ça rien... Non, calme-toi, calme-toi... Pardon grand... Moi c'est le work que je veux... Faites pas toi que nous même dans tes projets... Non, pendant que tes égaux partent à l'école, toi tu viens chercher le travail au thé. J'ai observé la scène de tout à l'heure. Mais que oui. hey. Le Gabonais Dans le petit foie, cela nous espionne. On dit que l'œil qui a vu doit être percé. J'ai fini. C'est avec... le, le travail qui m'intéresse grave. Mon petit, le avec... Qui grand. viens avec tes yeux. C'est le travail qui m'intéresse grave. Mais... Non, tu nous as vu, mon petit. C'est le travail qui m'intéresse. Tu connais comment on m'appelle On m'appelle Conclusion. Mais moi, c'est introduction. Dans toi, tu seras le corps du devoir. Tu y as tu Le petit, il a flot. il m'a Mais mon petit, il fallait nous dire ça depuis, non Mais petit tu fais avoir dark lui-même. C'est un m'a fait le lui avoir dark. C'est clair. Fais-lui allumer ça. Le petit frère, la mais, mais ça ouvre tes cabinets là. <coughs> Fais-le allumer ça. Tu as mis le fire. Oui. Fais-le allumer ça. <coughs> Un petit frère ça, avec la grosse tête de nuit là. Il fallait le voir. Mais qui est-ce que tu as mais petit, tu vas te danser la fumée le petit tu danses ça tu me Chis, jettes, ça tu me jettes la fumée Chis. je suis tiré, tirer grand mon petit tu disais que quest ce que tu amènes ici grand moi je suis venu faire le walk tu es venu faire le walk toi tu peux nous apporter quoi mais va talk vite Hé, hey, mon grand il a de mauvais couloir eh? Eh! Hey, hey, tu vas intéressant! Nous, nous sommes ici, au Quattin, on vole les perruques, Wanda! Le mauvais coulant, on, on peut même les faunes, même les pions, on peut, on peut casser. On peut... Hey. Tire la cigarette, la vie! Ben seulement que le petit frère verse, mal à fumer là maintenant pour respecter. Que la parce la tu ne peux pas tirer la cigarette, quand tu vas tirer, viens, que tu à l'école, ce que toi tu as trouvé de mieux, c'est de venir chercher le wok au Je vais te faire faut demander de fréquenter la cigarette ou de fumer. Je n'ai rien Reste bien. moi laissez-moi, laissez-moi. Je moi laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi. La laissez la laissez laissez laissez-moi. Laissez-moi.